Allez viens, bouge, relève-toi Je sais bien tout, tout ce qu'on doit affronter Prendre sur soi, garder la face, personne ne voit, et quand on s'épanche, pourquoi ça passe Nul ne comprend, et ça nous blesse. Accumulation, montagne de stress, des articules, nos mots, mémoire oppresse. violentes sont nos émotions, Ascenseur ou puissants fonds, rail et nier, le car éponge, en taille depuis l'enfance, pas en place, traverse les âges, en essayant de devenir grand, en essayant de rester soi-même, de pas changer malgré le temps, le mal des gens, cynique et sale. Heureux de te voir à terre seulement La mer tu m'enflammes, nos âmes en serre, Nos têtes, le combat est long Avec force et courage, y'a pas le choix, faut que tu saches Nos cicatrices guérissent moins, les de ne s'effacent On les porte et supporte, elles marquent nos visages Un jour peut-être qu'elles s'apaisent et qu'on les apprivoise Allez viens, on pense Quelles que soient nos chances Je sais qu'on nous pense Tous perdus le chemin se trace, regardons en face Faisons preuve d'audace, que ces cartes les ronces Allez viens, je sais bien Oui mais viens, à quoi ça tient Allez viens, bouge, relève-toi Je sais bien toute la force qu'on doit Déployer dans ces cas-là Quand tout s'écroule autour de soi Quand tout s'effondre et nous écrase Qu'on voudrait se rendre de guerre lasse. Quand on se sent seul dans la masse Ce sera pas la dernière fois, faudra que tu t'y fasses compte sur moi, oui moi je vois qui se cache là, au fond de toi Garde la foi, faut que tu crois T'as survécu, tu survivras Le jour viendra après la nuit Ouvre ta porte dès aujourd'hui Il Y'a toujours quelque part quelque chose qui lui Laisse entrer la lumière et éclaire ta vie Provoque l'occasion Embrasse ta chance Tu comprendras que c'est juste une phase La première force c'est l'espérance Ton cœur est plus fort et si tu sais pas moi j'y crois Encore un petit effort et puis la magie croit Envers et contre le sort, t'as déjà connu bien pire que ça Faut pas attendre à si là que ça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 à quoi ça tient oh. oh. oh. oh. Allez viens Relève-toi On apprend à tenir sur nos jambes en trébuchant Allez viens, bouge, relève-toi En titubant, en chutant, mais chaque fois se relevant Allez viens, bouge, relève-toi a rien qui ne se fasse en prendre de risque à leur avance Allez viens, bouge, relève-toi Arpente ton chemin et trace donc ta propre légende Allez viens, bouge, relève-toi